Salut à tous, bienvenue dans le pays nantais, aujourd'hui où je vous emmène bosser chez Johan. Salut Johan Salut Géry Tu vas bien Ça va et toi Ouais super, merci de m'accueillir chez toi, chez Calinante c'est ça chez Calinante, exactement. On est un atelier de conditionnement de mâches et de jeunes pousses. Et vous êtes combien Alors, on a une trentaine de collaborateurs, à majorité d'emplois permanents. D'accord. Et tu et, recrutes Oui, des saisonniers et des permanents toute l'année. moi, je voilà. suis là pour bosser. Ah, très bien. Je suis prêt. Alors, tu vas t'équiper Ah, ok. On est dans un atelier ici qui dispose de plusieurs certifications liées à l'hygiène et à la sécurité. donc… Tu euh... racontes pas de salade Non. <rire> voilà. Allez. Tu vas pouvoir découvrir le métier de Kenny, qui est conducteur de ligne chez nous. Salut Kenny Salut, Jerry Bon, on m'a dit que avais besoin d'une nouvelle bobine. Ben oui, allez, allez c'est <rire> parti. Toi, t'es conducteur de ligne, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais en arrivant ici J'allume les machines, je prépare tout ce qui est bobines. Donc toi, as une ligne à toi Ouais, à titre à la semaine. Quand la machine est lancée, moi, je m'occupe que tout se passe bien, que la machine euh, n'ait aucun problème, et je fais les contrôles pas aussi. Ça fait combien de temps que tu bosses ici Ça fait, bah maintenant, ça fait ma cinquième saison. Qu'est-ce qui te plaît ici Eh bah, ben les gens. Il y a une bonne les ambiance. Gens, toujours. Ah ouais. À chaque fois que je reviens, l'ambiance, elle est super. Ils sont pas belles les jeunes pousses et ça, c'est ta feuille de route que tu as chaque jour Tous les jours. Tous les jours, tu as une feuille de route okay. Tous les jours. Et toi, tu as appris où tout ça J'ai appris un peu sur le tas, honnêtement. Ah ouais, <rire> ouais. Bah C'est bien, bravo À la base, j'étais agent de conditionnement derrière, okay. à vider les caisses, et ça m'intéressait ce qu'ils faisaient les ah. gens devant. Et, et curieux, de, quoi. Oui, bah oui, à force de venir, voir, de venir regarder en fait, ce qu'ils faisaient, à force, à force, force j'ai retenu. Bah On m'a mis dessus un jour, et voilà, très bien marché. Est-ce <rire> que tu as pas de diplôme, toi euh, non. Bah, pas bravo, que... écoute. Et tu complètement autonome sur ta ligne Oui, bah ah, sur toute oui. maintenant, en fait. Bon. Euh... Bon, c'est un produit sympa, euh... la salade, quand même. Oui. C'est sympa, non bon, je préfère le chocolat, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais... <rire> eh bien, comme Jerry, venez bosser chez nous. Merci, Kenny. Bah, de rien. <rire> et likez la vidéo. Et abonnez-vous. Et mangez de la salade. <rire>